So now, I'd like to welcome Jean-Louis Gergorin. Jean-Louis was supposed to be with us today, but he had some issues. So, Jean-Louis uh, will talk about the confrontation in digital space, the model alternative to war to pursue politics by other means. In other words, how the, the new war now is digital rather than physical. So, Jean-Louis, the floor is yours. Bonjour. Je suis très heureux et honoré euh, de participer à cette conférence la de la World Policy Conference d'Abu Dhabi sur ce sujet clé qu'est l'avenir du numérique après la pandémie. Klaus Witz a dit que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Par politique, il entendait dire tous les, toutes, les, toutes les actions humaines visant à assurer un contrôle ou une influence sur des populations et/ou sur des territoires. Eh bien, l'utilisation offensive de l'espace numérique est une forme moderne alternative à la guerre, de poursuivre la politique par d'autres moyens. Cette, cette, nouvelle, cette nouvelle méthode, cette nouvel outil d'influence, de contrôle politique, s'exerce par deux principaux modes d'utilisation de l'espace numérique, qui ont d'ailleurs une intersection non négligeable. Le premier, c'est le hacking, l'intrusion informatique euh, à des fins d'influence de, et de contrôle par sabotage, par intimidation qui est en fait un sabotage euh, virtuel par euh, introduction de maliciel, de malware euh, activable au moment euh, de, que l'agresseur choisira et qui vise donc à intimider ou à préparer des actions futures et évidemment d'espionnage qui est une activité tout à fait euh, euh, majeure qui a conduit à d'énormes transfert de technologie vis-à-vis de certaines puissances qui sont devenues dans les, derniers, dans les 20 dernières années qui ont pu rattraper et même dépasser ceux qu'ils imitent et puis enfin de prédation c'est une activité criminelle euh, notamment ça s'est beaucoup développé depuis quelques années, par le ransomware, c'est-à-dire le blocage du système informatique, ou la, accompagné ou non de la diffusion d'informations confidentielles saisies à cette occasion, pour obtenir une rançon euh, importante qui est versée à des groupes cybercriminels, qui sont souvent euh, or, très organisés et abrités dans des pays où ils opèrent en toute légalité, car ces pays n'ont pas signé la convention de... Budapest contre le cybercrime et ces, ces groupes de ransomware dont les noms sont connus, les Revil, les DarkSide, etc., euh, agissent en fait n'agissent jamais contre les pays euh, qui les abritent euh, ou euh, contre des pays alliés. Donc voilà un peu le, le paysage euh, du hacking. Maintenant, la deuxième mode d'action, euh, c'est la manipulation de l'information numérique sur Internet essentiellement, et notamment des réseaux sociaux qui, comme chacun sait, touchent des milliards d'humains, de, euh, euh, et donc par conséquent ont un impact absolument euh, dévastateur lorsqu'ils sont utilisés pour propager euh, des fausses nouvelles. Ces deux modes d'action peuvent se mélanger, euh, car euh, en fait, euh, il, euh, on, on a pu de façon assez aisée, comme ça a été démontré par le hacking qu'a subi l'Agence européenne du médicament en décembre 2020 et qui a donné lieu à, une, à un vol d'informations sur toutes les correspondances internes des responsables de l'Agence européenne du médicament évaluant le vaccin Pfizer et qui ensuite a donné lieu à une diffusion d'informations manipulées sur des forums de hackers, sur les réseaux sociaux, où certains des échanges étaient manipulés pour donner l'impression que les effets secondaires du Pfizer étaient beaucoup plus graves et beaucoup plus pernicieux que ce qui était apparu dans les évaluations authentiques. Ceci a des fins qui ne sont pas négligeables de déstabiliser ce vaccin et donc de contribuer à des campagnes qui se sont beaucoup développées d'ailleurs sur Internet ensuite pour le, de, de, contre le vaccin avec beaucoup de fake news, voire de théories complotistes. Donc ceci c'est pas sans conséquence, puisqu'il y a littéralement des vies humaines qui sont en danger à partir du moment où il y a ces campagnes de fake news contre la vaccination. Face à cette situation, face à ce mode d'action qui se développe de plus en plus, et pas simplement par les grandes puissances, euh, qui ont des intérêts majors intégrés, qui pratique à la fois le hacking et la manipulation de l'information numérique, face à cela, il convient de réagir. Comment assurer la paix, la stabilité, la sécurité dans cet espace numérique qui est ainsi, en quelque sorte, euh, déformé par cette utilisation offensive Je crois qu'il faut distinguer deux choses. En ce qui concerne les réseaux sociaux, euh, il n'y a pas d'action internationale possible, à mon sens. Mais en revanche, il y a une régulation des réseaux sociaux qu'il appartient aux États, notamment à ceux qui en ont la tutelle directe, je pense aux États Unis, ou qu'il appartient aux réseaux sociaux eux mêmes d'opérer par une autodiscipline que pour lutter contre les fake news. Et puis deuxièmement, il est essentiel que sur l'autre aspect, c'est à dire le hacking, qui peut donner lieu à des escalades qui peuvent devenir un jour hors de contrôle des sortes de pandémies numériques, il faut arrêter cette escalade. Mais pour arrêter cette escalade, je ne crois pas que les discussions purement limitées au numérique suffisent. En un sens, le sommet Biden-Poutine du 16 juin à Genève a été très intéressant. Il a marqué une certaine, un certain apaisement des tensions russo-américaines en général, plus de 50% des discussions ont été consacrées au problème du cyber à la suite d'une attaque de ransomware contre Colonial Pipeline aux États-Unis. Et il y a eu une certaine forme de modération qui s'est en, en suivi avec notre, de, de la part des groupes de ransomware abrités en Russie qui n'ont plus effectué de, de grandes attaques dévastatrices du type de celle de Colonial Pipeline à partir donc de l'été après, euh, euh, après euh, une autre attaque qui a été euh, bloquée, KSEA, euh, euh, au mois de juillet euh, 2021. Donc, il y a, euh, ce qu'il faut, c'est intégrer la discussion du sous-jacent géopolitique des conflits et les, les discussions sur la modération, la limitation de l'utilisation offensive du cyberespace. Et il convient d'avoir un forum pour cela. Et je pense que le forum le plus légitime est celui du Conseil de sécurité des Nations Unies, le président Macron avait lancé l'idée d'un sommet euh, des de, de membres du Conseil de sécurité qui n'a pas encore abouti. Elle pourrait être reprise en se focalisant sur ce sujet central euh, de la paix, dans le, de la sécurisation du cyberespace. Et pour cela, euh, évidemment que les chefs d'État euh, euh, ouvrent la voie à des conversations entre leurs experts numériques, mais en même temps, que, parallèlement à ces discussions sur l'espace numérique, il y ait une discussion du sous-jacent sous stratégique, géopolitique, stratégique, c'est-à-dire des conflits. C'est-à-dire, il n'y aura de stabilité dans la relation euh, cyber, si on peut dire, entre la Russie et les États-Unis, et la Russie et le, le, les pays d'Europe occident occidentale, que si le sous-jacent géopolitique, qui est le package constitué par le conflit ukrainien et par les sanctions qui ont été décidées contre la Russie dans la foulée de ce conflit ukrainien, si ce sujet n'est pas abordé, on n'arrivera pas à établir une forme de détente, de stabilité dans le cyberespace entre la Russie et les pays occidentaux. Le modèle, c'est ce que Nixon et Kissinger ont fait avec Brezhnev et Gromyko en mai 1972 où ils ont à la fois, lors de la visite de Nixon à Moscou, traité du sous-jacent géopolitique de leur opposition, globalement, et ensuite, évidemment, ils ont abouti à l'accord Salt-One de l'imitation, premier accord de l'imitation des armements stratégiques. C'est le modèle qu'on doit poursuivre dans le cyberespace, on n'y arrivera pas autrement, mais c'est une voie qui, je pense, peut-être prometteuse. Traitons simultanément, de façon intégrée, le sous-jacent géopolitique des tensions entre un certain nombre de pays, notamment la Russie et la Chine d'une part, et les pays occidentaux d'autre part, et les manifestations dans l'espace le, numérique de ces conflits. Je crois que c'est une voie prometteuse, et en tout cas, je plaide ardemment pour. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre intervention, et puis désolé de ne pas vous avoir avec nous.